Bonjour, Mina Sama, Akemashte Omedetou Gosaymas. Online France Go Gakko, ensemble en français, coach no Mathieu des. Douzo, yoroshiku onegaishimasu. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2020. En 2019, vous avez été très nombreux à nous suivre. Et nous vous en remercions sincèrement. Parlons de l'année à venir, l'année 2020. Avez-vous fait vos résolutions Pour ma part, je souhaite aller en France visiter les châteaux de la Loire. J'espère vous retrouver bientôt pour suivre des leçons et découvrir toutes vos nouvelles expériences. A très bientôt Continuez le français, je vous encourage, au revoir